Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui, c'est journée BPM Comme tu peux le voir, on voit mon petit cœur Est-ce que je m'affole pendant les games Est-ce que je stresse vraiment Précisément que je pèse actuellement 110kg pour 1m95 Que forcément que le cœur il est douillé. Il n'y a pas beaucoup de sport derrière Le battement il est de base haut Je vous laisse juger de la suite Pensez à vous abonner, liker, commenter, bisous Chers ultras Chers Ultrates, ce soir, vous allez voir battre mon cœur. Est-ce que je, je, je fake quand je ressens rien ou est-ce que je ressens vraiment quelque chose Il y a ça. 17 000 subs et je lève, je monte mes deux tétons, les gars, je me les pince. Vous savez, les, les pinces pour débarrer les batteries de bagnole. Je vais chercher ça dans le coffre de la i8, je me branche les deux directement sur le secteur. F et je coupe pas tant qu'il y a un truc qui est pas sorti des tétons. Le tout à 17 000 subs. Activision On commence pas à dire des mots qui crient, euh, Steven, là. Activision Activision, mes couilles, ouais On les encule, Activision, avec du gravier Du bon vieux grave à sa mère Aaaaaah Je m'énerve pas, chat. Je suis cool. T'aimes bien venir dans mes games, toi T'étais déjà dans les deux d'avant. s -E -U, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu te fais sodomiser par ton oncle Tu me tiens ça, frérot? Qu'il est bête. Hein. Pourquoi il me tient ça alors qu'il euh, sait que ça va exploser? Ça, c'est vraiment les tryharders débiles, tu vois. Et après, excusez l'activité de mon cœur très feignante. Hein. Il carvure pas beaucoup. Un vrai reptile ce lord J'ai le sang froid chat Pourtant je vous assure que le truc est collé à ma chair chat Genre vraiment il est collé de es chez collé Genre si je ressens la moindre chose vous le verrez C'est quoi on va jouer bouclier C'est le gameplay le plus stressant Vu que tu es passif et non pas agressif Je suis joueur chat je suis joueur fonctionne bien la bestiole Il a pas bien équipé le sagouin Il va sauter il va rentrer par la porte de derrière Il est parti sur le côté You can't see me man, you can't see me Vous, vous stressez quand vous jouez chat Ou vous avez un, un rythme de, de palpitant normal ou... C'est quoi ton rythme au repos Je sais pas, c'est la première fois que je le fais Là il va peut-être y, peut y avoir un battement au dessus de l'autre mais normalement non. Mais toi, en situation des worlds, c'est pas possible. La situation des worlds, j'ai manqué, de, manqué de crever à mon propre stress. Alors que je suis quelqu'un de giga Bien joué Je sais exactement où il est Il y a un sniper à gauche, donc je sors pas. Vous ressentez quelque chose, vous À part de l'ennui Ah non, c'est bloqué, chat. Humidificateur Les gens, ils transpirent, on m'a dit au sport. Qu'est-ce que j'entends comme, comme absurdité Ça va se connecter, chat. Vous allez pouvoir re-observer re mon corps de lézard. Il m'a fait des jolis mon lui. Hein. Chat, tout ce qu'on va faire, c'est que toutes les. Toutes les 10, toutes les 10 minutes, j'ai besoin d'un graisseur. Hein. Il y avait un sniper. DJ man Je vous avoue que je m'y attendais pas du tout à ce qui est ça. La sacoche, première tente. Oh merde. Ok Joli le couteau encore, je me suis grave amélioré Yana avec les couteaux Je vais tenter un move chat -man. Victoire Petite 23 kills, chat. Le cœur qui a fait un petit pic à 112, je crois. Ça va, non Et Joker Ultra qui envoie 5 sub -gifts. Merci beaucoup, poulet Il m'a frérot